Ma artiste, qui a organisé mon moyen. Donc, on a proposé un projet, vous fait un clip, mais je n'ai pas tes moyens. Peut-être mon moyen, peut moyen à quoi, bille, fou, ah, il essaie de modifier. moyen par rapport à l'exigence, si il y a quoi, bien, parce que ça peut faire que mon n'ai pas ton projet, vous fait un clip, mais bon, on tourne, a fait le clip, il fallait tourner dans le monde, ça te fait quoi en tant que réalisateur Ça me donne beaucoup plus de valeur. Comment ça Je me dis que je ne suis pas riche, mais il pas apparemment il y a un sport, rit, donc, est moins cher. Ah oh bon donc, on a fait un projet agressif et qui a réalisé un clip. On a fait un clip comme tout le monde, ça veut dire où les est sont moins chers.